J'ai utilisé le mot « tueur ». Je suis désolée, c'est un peu violent comme mot, mais il y, y a un peu de ça quand même. Il y a des choses qui, vraiment, vont venir… Euh, c'est plus que freiner, Ils vont venir, hop, faire fuir les autres ou, euh, comme on dit, on va dégager une certaine énergie dite « répulsive » versus une énergie attractive. Donc, les mots ne sont, sont, sont pas très jolis à entendre, mais pour autant, c'est important de ne pas se cacher la réalité et vraiment de voir ce qui va venir être un tueur d'attractivité. Euh, au même titre que les « tueurs d'amour et c'est une expression qui est, qui est plus courante. Et, et tous ces tueurs d'attractivité, ça va être aussi bien des comportements que des mots, que des attitudes, qu'une énergie qui vont venir éloigner l'autre plutôt que de le rapprocher. Et bien souvent, même c'est quand on essaye, on essaye, on essaye, on essaye de, de vouloir attirer l'autre qu'on va un peu plus le, le faire fuir ou le faire reculer. Euh, donc, l'idée, c'est que plus jamais vous ne fassiez l'effet inverse de l'effet escompté. Et du coup, on va, on va vraiment passer en revue ces principaux tueurs. Et avant ça, j'ai une question pour vous dans le chat. donc appuyez sur le petit, sur le petit plus. « Est-ce que tu as parfois l'impression que ce que tu dégages, finalement, fait plus fuir que ça n'attire ?» Je sais que c'est jamais très agréable de se poser ce genre de questions, mais à un moment, il faut partir d'un constat pour pouvoir évoluer et faire en sorte que les choses changent surtout. Et c'est notre but ce soir. Donc, je vous laisse tranquillement répondre euh, au sondage, on verra les résultats tout à l'heure et on va commencer par un premier tueur d'attractivité. Et surtout, ce que je voudrais balayer dans un premier temps, c'est le fait que ces fameux tueurs d'attractivité, on peut les retrouver à tous les stades, finalement, de la rencontre, depuis le profil en passant par les échanges jusqu'à la rencontre euh, physique. Donc, il y en a à tous les niveaux. Euh, je vais vous répertoriez les principaux. Il y en a forcément d'autres, mais là, déjà, gardez ça en tête. Et si déjà, vous avancez sur cela, on sera déjà pas trop mal. Donc, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de tous euh, et de tout ce que je vais vous présenter. Et, et parfois, je vous renverrai à certains replays de life coaching précédents qu'on a vus on, on aborde les choses beaucoup plus en détail, mais j'ai quand même vraiment envie de, de vous remettre sur cette voie-là. On va commencer au niveau du profil et on va commencer par les fameuses photos. Et là, déjà, il y a des tueurs d'attractivité à ce niveau-là. Je vais vous en rappeler un certain nombre. N'hésitez pas à liker si vous vous rendez compte que, euh, oui, effectivement, c'est peut-être un tueur d'attractivité. Et non, effectivement, pour l'instant, vous n'avez pas encore tenu compte de ça dans vos, dans vos profils. Premièrement, il y a ce que j'appelle les photos fuyantes. Alors, ce que j'appelle les photos fuyantes, ça va être les photos... Flou, où on vous voit de loin, où on voit de dos, où le regard est baissé, ou on regarde ailleurs, où on ne voit pas bien le visage, où on se cache derrière un masque ou des lunettes, etc. etc. En quoi ça Alors je dis pas que vous ne pouvez pas avoir une photo plus loin, floue, etc. Mais ça ne peut pas être la photo de profil et ça ne peut pas être la seule photo. Pourquoi Pourquoi ça ça serait pas attractif et ça serait plutôt répulsif bah, Parce que ça ne met pas en confiance, justement on va se dire « Tiens, la personne a quelque chose à cacher. Euh, » On se dit que euh, c'est louche. Euh, et puis, surtout, il n'y a pas de connexion avec vous. C'est-à-dire qu'on vous voit tellement peu qu'on ne peut pas avoir un, un premier élan, on ne peut pas avoir quelque chose qui connecte. Donc, typiquement, on n'est vraiment pas dans quelque chose d'attractif. Est-ce qu'il y en a qui font ça encore Qui ont des photos où, finalement, on ne les voit pas très bien. N'hésitez pas à liker, c'est anonyme. Hein, donc, vous pouvez, vous pouvez appuyer sur le cœur, on ne saura pas qui c'est. Euh, la deuxième chose, les photos de groupe, alors s'il si y, si y a principalement ça ou que ça. Euh, pourquoi Parce que finalement, vous êtes au milieu d'une foule, vous êtes au milieu d'un groupe, etc. C'est difficile de, de connecter, d'être vraiment focus sur vous, de voir si on ressent quelque chose en regardant la photo. On se perd et quelque part, ça pareil, on a l'impression que vous voulez vous cacher derrière les autres et que finalement, bah, on n'est pas dans une rencontre en, en, en one to one. Et l'effet que ça peut faire, c'est n'est pas un effet qui va être, euh, qui va être attractif. Ensuite, moi, je dirais qu'il y a aussi les photos euh, un peu grimaces ou avec des artifices, les oreilles de lapin, etc., etc. Euh, donc, du coup, ça, ça donne un petit côté euh, soit enfantin, soit euh, qu'on a du mal à associer une véritable rencontre amoureuse euh, oui, au mieux, ça peut faire sourire, mais très clairement, euh, la séduction, elle ne va pas se placer sur une grimace ou sur des oreilles de lapin. Donc, c'est important de ne pas confondre, de pas confondre euh, tout ça. Alors, apparemment, ça fait parler tout ce que je suis en train de dire. Euh, et du coup, il y a une question là euh, sur le sujet de la part de Denis qui nous dit « Je me pose trop de questions quand quelqu'un me plaît sur moi, sur elle. » surtout sur sa réaction possible, oui. Et là, effectivement, mais on l'abordera un petit peu plus tard dans, dans, dans, ce, dans ce live coaching. Euh, effectivement, le fait de se poser beaucoup de questions enlève à une certaine forme de spontanéité, une certaine forme de, de, de réaction comme ça, euh, naturelle. Et effectivement, l'attractivité se base beaucoup sur, une sur cette forme de spontanéité. Donc, le fait d'être beaucoup dans sa tête, beaucoup dans son mental, de ruminer, de se poser des questions, ça nous empêche finalement de dire ou d'agir euh, d'une manière qui serait un peu un élan du cœur ou qui, qui viendrait de nos tripes. Et c'est dommage parce qu'effectivement, ça, c'est une réelle source de, une réelle source de d'attractivité. Euh, enfin, euh, les photos, soit avec l'ex-coupé, ou, ou pas coupé, c'est encore pire, mais enfin, même, même quand on distingue l'ex-coupé, ou les photos avec des enfants. Euh, très sincèrement, je ne trouve pas ça très attractif, euh, parce qu'on a du mal à se projeter avec vous. Alors, se projeter, en tout cas, s'imaginer euh, quelque chose avec vous. On a envie de vous voir comme un amoureux une amoureuse, pas comme une mère. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut cacher qu'on a des enfants, mais en tout cas, je trouve que ce n'est pas très approprié euh, de mettre ça comme, euh, comme photo. Et avec l'ex non plus, parce que du coup, on vous associe à quelqu'un d'autre et pas à soi. OK, donc, il y, y a plein d'autres choses, mais, mais la question, à mon avis, à se poser, euh, c'est bah, finalement, est-ce que j'aurais envie de liker ou de contacter la personne si je voyais cette photo-là Posez-vous la question, ça vous donnera peut-être une réponse. Au niveau du descriptif, maintenant, il y a effectivement des tueurs d'attractivité de, de, de, aussi. Déjà, s'il n'y en a pas, c'est un tueur d'attractivité. Ne sous-estimez pas le descriptif. Je l'ai déjà dit dans, dit dans des précédents live coaching, mais j'ai insisté encore ce soir, parce que ça montre si vous êtes engagé ou pas. Et quand soi-même, on recherche une relation engagée, bah, ce n'est pas attractif d'avoir quelqu'un qui ne semble pas engagé, ce qui paraît euh, assez euh, logique. Après, d'autres tueurs d'attraction ou d'attractivité dans, dans le profil, euh, bah, ça va être de ne pas avoir pris soin quelque part de son profil. Donc beaucoup de fautes quelque part, c'est pas prendre soin. Même si vous, naturellement, vous faites des fautes et vous dites « Oui, mais tu dis qu'il faut être authentique, etc. » Oui, mais ça ne veut pas dire qu'on n'y met pas tout son cœur et tous ses efforts. Et si vous avez besoin de vous faire corriger, moi, je trouve que c'est OK. Au contraire, c'est plutôt mignon que vous ayez fait l'effort de, de, de vous présenter correctement. Euh, il peut y avoir, effectivement, le fait qu'on met un mot comme ça ou une phrase qui n'a pas de sens. On voit bien, quand c'est fait vraiment à la va-vite, euh, on, on, ça se sent. Alors, je ne dis pas qu'il faut y passer beaucoup de temps. Encore une fois, il y a une notion de spontanéité, mais en tout cas, ne pas le bâcler parce que ça ne donne, donne pas envie et, euh, et ce n'est pas très attractif. Et surtout, et là, j'insiste principalement là-dessus, sur les profils, ce qui est vraiment très répulsif, c'est la négativité. C'est-à-dire, d'écrire ce qu'on ne veut pas, euh, les, les fameux ah « bah, si tu es comme ci ou comme ci ou comme ça, ah bah, passe ton chemin », etc., etc. Ça, ça respire une certaine forme, et pardon, je vais être très directe, hein, mais ça respire une certaine forme d'aigreur, une certaine forme de fermeture et de négativité dans la vie qui n'est pas attractif. On a envie d'avoir quelqu'un qui, qui a envie, pas quelqu'un qui se présente uniquement sous forme de « j'ai pas envie ». Euh, voilà, donc, si vous êtes dans ce cas-là, euh, voilà, l'essentiel, c'est que vous puissiez corriger ça. Mais c'est vraiment euh, très important que vous puissiez corriger ça, parce que ça, c'est des tueurs d'attractivité euh, euh, très importants. Au niveau des échanges, maintenant, je dirais que les principaux tueurs d'attractivité, bah, c'est déjà la démarche entretien d'embauche. C'est-à-dire euh, essayer de voir si l'autre euh, va cocher toutes les cases. Euh, bah non, on n'est pas là pour faire passer ou pour passer un entretien avec une salve de, de questions-réponses un peu à la mitraillette pratico-pratique. Ce n'est pas à cet endroit-là que la rencontre de cœur à cœur se fait. Ça se situe à un niveau plus émotionnel et du coup, très clairement, euh, au mieux, ça provoque rien, au pire, ça fait fuir. Euh, et même, ça fait fuir même de manière inconsciente. Même si vous, vous avez l'habitude d'être là-dedans, bah, au bout du compte, je ne pense pas que ça fasse palpiter votre cœur quand vous êtes dans ce type d'échange. Donc, voilà. Déjà, mettez ça en place. On arrête les entretiens d'embauche. Et enfin, euh, et là, ça sera plutôt au niveau de l'étape de la rencontre et ça va me permettre de passer euh, vraiment une parfaite transition avec ce que je voulais vous dire en, en complément de tout ça. Un tueur euh, vraiment d'attractivité, c'est le manque de présence, de curiosité, euh, de chercher à plaire, de pression qu'on va mettre sur la rencontre. Pourquoi je vous dis ça C'est que derrière l'énergie dite répulsive, euh, se cache souvent la peur. Derrière tout ça, il y a de la peur. La peur de ne pas plaire, la peur de rester seule, euh, etc., etc., la peur de souffrir, etc. Et du coup, dans notre démarche de rencontre amoureuse, il y a évidemment de nombreuses peurs et ces peurs, elles vont avoir des conséquences. Elles vont avoir des conséquences euh, au niveau de notre énergie, au niveau de nos comportements. Et une des principales conséquences, ça va être les attentes. Je crois qu'il y a c'est un des principaux freins d'attractivité ou un des principaux tueurs d'attractivité, ce sont les attentes. C'est répulsif d'avoir trop d'attentes enfin, et d'avoir des attentes tout court. Parce que finalement, les attentes, c'est quoi Si on, on sait bien, regarder ce que c'est. Les attentes, c'est des peurs que je projette sur l'autre et sur la rencontre. C'est-à-dire, je me mets de la pression et même sans le vouloir, je te mets de la pression. Et d'une certaine manière, on n'est plus vraiment dans la réalité. Une attente, c'est par exemple, euh, on ne s'est même pas rencontré, que euh, je voudrais déjà que l'autre soit un peu engagé vis-à-vis -vis de moi. Ou on vient de se rencontrer et euh, tout de suite, je mets la pression sur euh, certaines choses qui seraient plutôt de l'ordre de ce qu'on retrouve dans un couple un peu plus installé, etc. etc. Donc les attentes, c'est à cause de la peur, avoir besoin à tout prix d'être rassuré. À un moment qui n'est pas encore propice, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la réalité. Et du coup, on passe à côté de ce qu'on est en train de vivre. On n'est pas focus sur ce qu'on est en train de vivre l'un avec l'autre, mais on est déjà en train de projeter quelque chose qui n'a pas de sens à ce stade-là. Et ça, c'est très pressurisant et de manière assez naturelle et même parfois inconsciente, l'autre va reculer euh, parce que derrière ses attentes, il peut y avoir en plus une présence très forte des relances, euh, des choses qui vont venir mettre la pression. Et ça, évidemment, quand on ne laisse pas d'espace, bah, on a tendance, l'autre a tendance à fuir et à reculer, ce qui est naturel. Mais aussi, on ne laisse pas la place à ce qu'il y ait quelque chose d'assez sympa qui se construise. Donc ça, vraiment, euh, prenez garde à ça. Mettez-moi un petit cœur si vous, vous reconnaissez honnêtement que, que, vous avez, euh, que vous avez des attentes, parce que c'est quelque chose qui va être très, très répulsif. Et alors apparemment, on a le résultat de notre sondage. Donc le sondage, c'était « As-tu parfois l'impression que ce que tu dégages fait fuir plutôt que ça n'attire ?» Encore oui, à 80%. Bon, bah, alors ouvrez bien, euh, ouvrez bien vos oreilles pour, pour, pour, pour la suite, parce que tout ce que, tout ce que je vais dire va, va évidemment vous intéresser. Peut-être d'ailleurs que vous venez de comprendre quelque chose et que les attentes sont un de vos grands freins euh, à l'attractivité. Dans le, ce cercle vicieux de la peur, on a une dernière chose que je voudrais euh, soulever avec vous. C'est effectivement bah, notre manque de confiance. Parce que vu qu'on a peur de, de pas plaire, on a peur de pas être aimé. Là aussi, bah, ce qui va se dégager de nous, ça va être un manque de confiance en nous. Euh, et du coup, avec des conséquences en termes d'attitude, euh, on va pas oser se montrer, on va pas oser dire ce qu'on veut peut-être. Euh, peut-être que euh, on va avoir un sourire un peu fake euh, lors de la rencontre, etc., etc. Alors que très clairement. Ben, on a le droit d'avoir un peu peur ou d'être un peu survolté quand on va, par exemple, faire une rencontre. On a le droit de le dire. Et c'est pas le fait d'avoir peur qui euh, provoque une énergie répulsive. C'est le fait, encore une fois, de vouloir masquer, de croire que si on montre ça de nous, par exemple, ben, ça va faire fuir et d'être en permanence en train de se dire oh, « si je fais ça, est-ce que ça va faire fuir Si je dis ça, est-ce que ça va faire fuir C'est ça qui est répulsif. Ce n'est pas qui vous êtes qui est répulsif. C'est vraiment important de, de le comprendre. Et du coup, voilà, je, je voulais juste vous, vous poser la, la, le concept et la question de la vulnérabilité. Être vulnérable, ce n'est pas répulsif. C'est au contraire vouloir tout blinder, tout bloquer, qui va faire qu'on ne va pas se connecter à l'autre et que du coup, bah, on va prendre de la distance et, euh, et on ne va pas booster notre, notre attractivité. OK Donc, vous avez le droit d'avoir des failles. Ça ne devrait pas vous faire perdre confiance parce qu'on en a tous. OK et, euh, et surtout, vous avez le droit de le montrer. Et c'est pas ça, en tant que tel, qui, euh, qui fera fuir, je vous le garantis. Est-ce que ça vous parle, ce que je suis en train de vous dire N'hésitez pas à liker si, euh, si c'est le cas. Alors, on, il est temps de prendre quelques questions supplémentaires. Euh, et donc, on a une question d'Arnaud qui demande « Une mauvaise description peut-elle être rédhibitoire ?» Ma réponse est oui. <rire> en fait, chaque étape, comme vous l'aurez compris, peut être rédhibitoire. En fait, il faut bien se rappeler que les personnes qui regardent votre profil, elles ne vous connaissent pas. Elles ne savent pas à quel point, euh, Arnaud, tu es sans doute un, un homme super, sympa, etc. etc. On ne peut pas le savoir. Donc, la seule façon de te sentir un petit peu au départ, en tout cas de prendre la température au, dé au départ, ce sont les photos et la description l'un autant que l'autre. Donc, ne bâcler ni l'un ni l'autre. C'est important de, de le comprendre. La description, elle est super importante parce que c'est un peu « j'ouvre un peu ma porte pour te montrer qui je suis ». C'est une première approche où on va ressentir quelque chose de la personne. Donc, évidemment que euh, la description peut être rédhibitoire. Mais je voudrais juste revenir sur le terme « mauvaise ». Moi, je n'utilise pas souvent ce, ce, ce genre de mauvaise, bonne, J'aime pas trop euh, ce, ce type de, de façon de voir les choses, mais en tout cas, euh, ce qui serait une description qui ne serait pas attractive, c'est une, une description justement où tu ne vas pas ouvrir ce petit quelque chose de toi, c'est-à-dire où tu vas rester très à distance, très en surface, euh, ou alors où il y aura un certain manque de sincérité, parce que même consciemment, inconsciemment, ça se sent. Il y a quelque chose, quand on va regarder ton profil, qui va faire mm", ce petit mm de recul. On ne sait pas trop pourquoi, mais on sent qu'il y a un truc qui n'est pas, pas en place. Donc, euh, pour moi, la description, c'est de se dire, bah, je montre quelque chose de moi, au-delà de la su surface, mais un peu plus dans qui je suis, dans ce que j'ai envie de vivre, peut-être, dans ce que j'ai envie de, de partager avec l'autre, etc., etc. Euh, autre question, une question de Kevin euh, qui demande Comment mettre une belle photo pour plaire Alors, je vais juste compléter euh, ce que j'ai déjà dit sur les photos. Euh, je dirais qu'une belle photo, Kevin, c'est une photo qui te représente. C'est-à-dire, qui te représente dans ta posture, dans ton air, euh, dans ton environnement aussi. C'est-à-dire, pas un truc avec plein d'artifices, encore une fois, euh, qui n'aurait rien à voir avec qui tu es ou avec euh, les environnements qui te plaisent ou que tu as l'habitude de, de fréquenter. L'idée... Une... Enfin, pour moi, une belle photo, c'est une photo qui va un peu montrer ton âme. Et en général, l'âme, elle se perçoit beaucoup dans le regard et dans le sourire. Euh, et du coup, c'est une photo où on verrait vraiment où ton regard serait vraiment un regard qui te ressemble et qui montre qui tu es. Euh, donc, on n'a pas besoin d'avoir une photo qui est artistiquement magnifique, mais on a besoin de, de voir à travers tes yeux et à travers ton sourire un petit peu de ta personnalité, un petit peu de, de qui tu es. Donc euh, moi, mon conseil pour, pour ça, et c'est ça qui peut plaire. Ça ne veut pas dire que tu plairas à tout le monde, Kevin. Ça veut simplement dire que tu plairas à qui tu dois plaire, parce qu'on aura un reflet de qui tu es. Euh, et, et du coup, n'hésite pas à prendre plein de photos ou à faire prendre même par des amis plein de photos de toi. Voilà, l'idée c'est aussi, euh, une belle photo, c'est aussi une photo sur laquelle toi, tu te plais. Euh, et du coup, bah, sur plein de photos, même si parfois tu t'aimes peut-être pas beaucoup en photo, il y en aura forcément sur lesquelles... Euh, voilà, qui te, qui te plairont et tu seras plus en confiance aussi pour pouvoir les poster. Question maintenant de Yannick. Comment reprendre confiance en soi pour séduire Alors. Yannick, il y a un replay entier sur la confiance en, en, en soi. Euh, vraiment, je t'invite à aller le voir à la fin du live. On vous postera de toute façon les liens hein, vers, vers les replays. Donc, vous pourrez aller euh, voir beaucoup plus en détail certaines parties de ce que j'ai dit. Mais je vais quand même te donner déjà immédiatement quelques clés que tu pourras mettre en œuvre euh, rapidement. Déjà, bravo parce que tu as compris qu'il y avait un vrai lien entre confiance en soi et attractivité. Et évidemment, c'est le cas. Je tiens aussi à préciser que la confiance en soi, c'est pas forcément rouler des mécaniques, euh, avoir une personnalité exubérante et être un grand séducteur. Euh, avoir confiance en soi, euh, on peut avoir une certaine confiance en soi et pour autant être timide. Ce n'est pas incompatible tout ça. Donc, c'est important de, de le comprendre et de ne pas croire qu'il faudrait avoir telle ou telle personnalité. Une clé qui est vraiment euh, déjà importante dans la confiance, c'est déjà que tu te focalises sur ce qui est aimable en toi plutôt que tu te focalises sur ce que tu crois qu'il te manque. Très souvent, on a tendance à, à dire oh, « je ne suis pas comme ci, je suis pas comme ça ». Rien que là, on est en train de se passer un message qui ne va vraiment, vraiment pas venir soutenir notre confiance, mais au contraire, qui va la, qui va la diminuer. Donc, ta démarche, dans un premier temps, c'est déjà de t'appuyer sur « je suis » avec quelques caractéristiques euh, physiques euh, à l'intérieur de toi, dans ce que tu as à offrir dans la vie à l'autre, etc., etc. Je suis plutôt que je ne suis pas. Ça, déjà, ça va euh, te consolider par rapport à ta confiance en toi. En tout cas, c'est un, une des premières clés que tu peux commencer à mettre en œuvre. Évidemment, il y en a plein d'autres, mais euh, tu peux commencer par faire ça. Euh, la deuxième clé que je voudrais te partager, euh, c'est vraiment la clé de prendre conscience que tu n'as rien à perdre et qu'il n'y a pas un enjeu énorme à chaque fois que tu vois un profil, à chaque fois que tu échanges avec quelqu'un, à chaque fois que tu rencontres quelqu'un. C'est-à-dire que souvent, ce qui fait part de confiance, c'est le fait qu'on place un tel enjeu complètement disproportionné sur telle ou telle rencontre de gens qu'on ne connaît pas. Hein, je tiens à le préciser et à le rappeler que du coup, tu as l'impression que si ça ne se fait pas quel que soit le stade avec la personne, tu as perdu gros et du coup tu serais responsable et que tu ne serais pas capable euh, alors qu'il y aurait un enjeu important. Ça, ce n'est pas vrai. Ton enjeu, c'est de rencontrer l'amour globalement. Mais ce n'est pas que telle personne en particulier que tu ne connais pas, je le répète te répondre ou que ça se passe bien à la rencontre, tu vois. Donc, faisons baisser la pression et remettons les choses à leur juste place parce que ça, vraiment, ça pèse sur la confiance et, et, et ça met une pression euh, énorme. Donc, il y a plein d'autres choses. Tu regarderas le replay, euh, Yannick, mais tu peux déjà commencer par avancer euh, là-dessus. Est-ce que ça vous parle, les amis Oui, euh, si c'est le cas, encore une fois, mettez un, un, un petit cœur. Euh, et je vous propose qu'on récapitule quelques éléments clés de ce chapitre avant qu'on passe au chapitre 3. Alors, tout d'abord, très important, les attentes, ça constitue, à mon sens, sans doute, le répulsif numéro 1. C'est un, un facteur très important, donc euh, concentrez-vous bien, euh, bien là-dessus et, et, et sur le moment que vous êtes en train de vivre, plutôt que de projeter des, des attentes euh, euh, disproportionnées et hors propos euh, euh, à ce moment-là. La deuxième chose, c'est que c'est vraiment important de mieux assumer son imperfection et je mets beaucoup de guillemets avec son imperfection. Nous sommes des êtres imparfaits, en tout cas, ce que vous, vous prenez comme des failles ou ce que vous, vous prenez comme des, euh, des choses qu'il faudrait cacher, non. Les assumer, c'est une manière de montrer sa confiance. Et comme je viens de vous le dire, la confiance, c'est un facteur d'attractivité. Donc, euh, c'est important de, de comprendre... Euh, que l'imperfection n'est pas répulsive. Par contre, ne pas assumer son imperfection, ça, ça l'est. Troisième chose, c'est que le manque de confiance en soi, et c'est ce qu'on ce qu disait, provoque souvent une perte, une perte encore supplémentaire de confiance en soi, c'est-à-dire qu'il y a un cercle vicieux, mais ça provoque aussi une perte de confiance de l'autre. C'est-à-dire, ça va faire qu'il bah, va avoir envie de reculer plutôt que de se rapprocher. Et si tout est clair pour vous pour ce chapitre, je vous propose qu'on passe maintenant au chapitre 3, les clés de l'énergie attractive.